Salut, salut chers abonnés, ici Lambert Kwasi, je vais vous aider à comprendre votre back-office de LiveGood. D'abord, une fois inscrit, quand vous avez fait votre inscription, on suppose que vous avez déjà payé, ok? Vous avez payé déjà pour l'année, ça c'est un back-office pour l'année, ok? Si je clique sur membership, vous voyez que je n'ai plus rien à payer, on dit que je n'ai rien à payer. Okay, donc, mon, ma, mon, mon abonnement est valable jusqu'au 18 mars 2024. Donc, je n'ai plus rien à payer. Par contre, ceux qui n'ont pas encore payé pour l'année, quand ils vont rentrer dans le back-office, voilà ce qu'on voilà qu va leur montrer. On va leur montrer, je vais vous montrer vers la fin, back office un back-office pour quelqu'un qui n'a pas payé toute l'année, qui a payé juste pour le premier mois d'adhésion. OK? Bien. Donc, euh, le back-office, à la paille d'accueil, vous voyez qu'on a vos liens. Voilà, les liens sont là. Website, c'est-à-dire vos différents liens. Ça dépend de l'objectif que vous voulez atteindre Vous voulez montrer les produits à une personne, vous voulez montrer certaines choses, vous voulez l'enregistrer, je vous conseille ce dernier lien qui est là pour son enregistrement. Il y a là qu'on appelle l'ending page. Ce lien-là, là, il faut l'utiliser pour pouvoir enrôler les gens. ok Vous voyez qu'il a écrit là livegoodtour.com alors que les autres, c'est shop, livegood Point .com, libcushop, voilà. Donc, ça dépend, OK? Bien. Donc, pour enrôler les gens de ce dernier lien qui est là, c'est ça il faut copier pour envoyer à vos amis. Maintenant, ça, c'est de 1, 2, 2. Je veux évoluer dans mon système. Je veux savoir si j'ai évolué. Je clique sur « Statistique ». Voici mes liens de parrainage sont utilisés par les gens. Ils ont écrit « Website »,« hit Ils ont écrit pré Pre-enrôler », puis ils ont écrit « Upgrade ». Par exemple, moi, je suis rendu le 18 mars, 6 personnes ont cliqué sur mes liens, 5 ont fait des enregistrements, 4 ont payé. Je suis arrivé au 19 mars, 103 personnes ont cliqué sur mes liens, 30 personnes ont fait l'enrôlement, 13 personnes ont payé. Vous On voyez un peu, souvent c'est presque la moitié. 67 personnes ont cliqué sur mes liens, 22 personnes se sont en enrôlées, pré-enrôlées. 11 seulement ont payé, soit la moitié, chaque fois. Ici, 32 personnes ont cliqué sur mes liens, 11 se sont enrôlées, 4 seulement ont payé. 19 personnes, 6 ont fait le préenregistrement, 3 ont payé. Et c'est ainsi tous les jours. OK, là, c'est pour la journée d'aujourd'hui. Nous sommes au 25 mars. Alors, combien aujourd'hui? Le 26? Non, nous sommes au 25 mars, ça met du 25 mars. OK, dans la journée aujourd'hui, 14 personnes ont cliqué sur mes liens. Deux personnes sont enrôlées et dans la suite, les deux, une personne a fait son paiement. Voilà un peu comment vous pouvez voir. Donc ça vous donne la statistique et pour voir ça, vous cliquez sur « Statistique » ici à gauche. Bien, ça fait deux. Troisième chose, le « My Team », c'est ici. Vous voulez voir ceux qui sont dans votre réseau, cliquez sur « My Team » comme ça. Et vous allez tomber sur cette page. OK? Bien. Vous sur cette page. Et d'abord, ça, c'est My Team. OK? Mais cette page, vous pouvez voir plusieurs choses. D'abord, voilà mon, mon réseau euh, qui se remplit comme des tableaux. Si vous avez des renseignements sur quelqu'un, par exemple, voilà un gars qui est ici, je veux voir l'information sur, sur cette personne. Je mets ça, on me donne les renseignements. Et dans la case. Et ici, juste ici, regardez juste ici. Quand je mets le curseur sur une personne, on me dit qu'il s'agit de un pseudo qui s'appelle username, c'est dev 02, 002. son nom, Celui qui l'a enrôlé, c'est un Rotra leader, en l'occurrence moi. Le nom de la personne, on me donne son nom. Qui l'a enrôlé, on me donne le nom de la personne. Quel genre de gars, quel est son grade? On dit les bronze. Actuellement, son rang, c'est bronze. Quel type d'un affilié? Donc voilà un peu ça. Je vais changer, je mets sur une autre personne. Voilà, on me donne le nom de la personne, ok, et les renseignements sur la personne. Voilà un peu comment on pouvait étudier euh, les gens qui sont dans votre réseau. Bien. On s'arrête là, on a fini à ce point. Maintenant, regardez un peu juste en haut ici. sur team, hein. Là, on est sur team. Puis on m'envoie ici. On vient de vous décrire. Ça. Mais regardez en haut ici. Il y a beaucoup de choses. On veut, on veut dire, vous voyez euh, le enrolment prix. L'arbre d'enrôlement. Là, on va vous laisser tout ce que vous avez parrainé, leur liste. Et donc ici, dans mon cas ici, euh, si je vois les gens qui sont à mon niveau 2, je peux faire comme ça, je peux me montrer. Si je vois les gens à mon niveau, à mon, ceux, ceux qui sont à mon niveau 2 actuellement, je suis sur ça. Je que sur ça, il va me chercher tous ceux qui sont à mon niveau 2. Il va me les afficher. OK, tous ceux qui sont sur mon niveau 2 dans mon réseau il va chercher m'afficher. S'il y avait les gens qui sont à mon niveau 5, à mon niveau 6, ou bien sur tout mon, tout mon réseau, il peut me les montrer. Là, tout à l'heure, c'était sur le niveau 1. Et donc, en bas là, je ne veux pas vous montrer les noms de mes gars. Sinon, en bas là, il va vous montrer tous ceux qui sont à mon niveau 1. Voilà, ouais, ça, c'est mon niveau 2. Il montre les gens qui sont à mon niveau 2. Donc, ouais. je ne veux pas le détailler, mais je vous ai montré la chose. Maintenant, Matrice Leaks. La matrice LIS, c'est le, le système, le, la matrice euh, sur laquelle euh, on, on s'appuie pour, euh, on va voir ça ensemble. C'est ça, on s'appuie pour payer mensuellement, n'est-ce pas? Quand les gens payent leur, euh, les gens payent chaque fin de mois. Vous voyez là? Bien. Les 10 dollars par mois. Donc, pour moi, le niveau 1. Ça a été rempli par deux personnes, c'est comme le binaire. Hein. Le niveau 2, quatre personnes, mais il n'y a pas d'équilibrage à faire ici. Le niveau 3, il y a huit personnes, c'est OK, c'est bon. Tout est rempli. Le niveau 4, 16, c'est bien rempli. Le niveau 5, 30, 30 non, il manque deux personnes, pour que ça soit totalement rempli. Alors que le niveau 6, ça commence à se remplir déjà. Ceux qui sont ici ont commencé à parrainer, où il y a eu des parachutages. Et le niveau 7, il y a une personne. Donc, le niveau 8, 9, 10 ne sont pas encore ouverts, mais pour une semaine de travail, si déjà mon réseau est rempli jusqu'au niveau 5, on peut bien dire que le niveau 5 est totalement rempli, puisque ceux qui sont en bas déjà, ça fait déjà 9 personnes. Donc, si on suppose qu'on doit enlever 2 pour mettre ici, pour, faire, euh, pour avoir euh, 32 personnes, il va rester ici 7 personnes qui sont en niveau 6 et 7. Donc, je suppose que mon réseau atteint la cinquième génération, c'est bien rempli, et ça va se remplir jusqu'à... Après, 32, c'est 64. Après 64, ça sera 128. 128, 256. 256, c'est 512. 512, c'est 1024, etc. Et c'est sur ça qu'on va me payer les 2,5% par jour par, par mois, pardon. Quand les gens payent leur argent. Vous avez compris? Maintenant, ici, ce, ce qui est ici, là, le power line. Le power line, c'est ceux qui, dans le monde entier, se positionnent en dessous de moi grâce à mes applines qui sont là-bas ou bien ceux qui sont venus après moi depuis que je me suis enregistré. Donc, tous ceux qui sont enregistrés depuis que moi je suis devenu membre, on va les mettre en dessous de moi. Mais attention, on va me montrer sur le Powerline tous ceux qui sont venus après moi depuis que je me suis enregistré. Ceux qui sont enregistrés depuis moi, depuis moi c'est 15735 15 personnes en une semaine. J'ai commencé le 18, c'est là, regardez ici, mon enregistrement c'est le 18. Regardez là, en bas ici. Et depuis le 18, des gens dans le monde ont dit qu'ils sont enregistrés après moi. Tout ce que vous voyez là, type de membres, ou en même membres, c'est qu'ils sont payés. Ils ont payé, ils ont payé au, moins, au moins, au moins, pour un mois, ou bien ils ont payé au moins pour l'année. Tout ce que vous voyez là, ils ont tous payé. Il n'y a pas un qui n'a pas payé. Et ils sont dans mon réseau. Ceux qui, sont pré -en qui ont pré enregistrés qui n'ont pas enregistré, on les a déjà enlevés du système. OK On les a déjà enlevés du système. Donc en tout cas, ils ne s'affichent pas en bas de moi et je dis Dieu merci. OK? Donc, par semaine, on leur donne trois jours, quatre jours pour payer. S'ils si n'ont pas payé, on les enlève du système. Et ce sera le même pour ceux qui vont commencer à payer, puis à un moment, ils ne paieront plus. OK? On les enlève du système. Et ils sont remplacés par d'autres personnes. Et on continue. Donc, tous ceux que vous voyez là, c'est 15 000 personnes qui sont venues après moi. C'est sur plusieurs pages. Regardez ici en bas. C'est sur plusieurs pages, plus de 100 pages. Et ce que je devrais noter, C'est quoi? C'est que ce n'est pas eux tous qui seront dans ma matrice euh, ma matrice qu'on vient de voir tout à l'heure. Cette matrice qu'on a vue où mon réseau a commencé à se remplir euh, sur cinq générations déjà. Est, le message qui ont écrit là, ils veulent dire que ce n'est pas eux tous qui seront dans mon réseau. C'est seulement, seulement ceux qui se souviennent de mon app cest C'est-à-dire mes arrière arrières, mes, arrières, arrière, arrière, grands-parents grand qui sont là-bas. S'il si paraît plus qu'il y a des parachutages, alors ces parachutages vont tomber chez moi. Et comme dans le système, le parachutage fait que, euh, le parachutage fait que les, les matrices se remplissent, alors c'est une bonne chose pour moi. Donc, dans tous ces 15 000 personnes, il y a au moins, au moins, au moins, au moins quelques milliers, ou bien 1 euh, 500 qui seront dans mon réseau, dans ma matrice, qui vont remplir ma matrice au fur et à mesure. Mais je ne suis pas le seul, mais celui qui compte pour moi dans ma matrice, au niveau autant, peut compter niveau 6 pour d'autres personnes, niveau 3 pour d'autres personnes, mais ils sont toujours dans le même réseau. Donc, ça dépendra de votre position dans le réseau. Pour moi, ça peut être à mon niveau 3, mais la même personne peut être pour vous à votre niveau 4, pour vous à votre niveau 5, pour vous à votre niveau 6, ou pour d'autres à leur niveau 7, à leur niveau 10. Voilà, et ça, c'est ce qui est intéressant. Bien, donc, 15 000 personnes, c'est que le système a du potentiel. Alors, quelque chose d'autre, je vais vous montrer. Euh, après ça, je vais vous montrer ce qu'on appelle le leaderboard. Regardez là, leaderboard. La campagne classe les meilleurs leaders dans le monde entier. Euh, tous les grands leaders du monde entier, on les, on, les rappelle, on les voit sur le leaderboard. Et il y a des gens qui ont déjà fait trois mois dedans. Nous autres, on vient à peine d'arriver. Mais on les classe sur 100, 100, les 100 meilleurs leaders dans le monde entier sont classés ici. On leur, montre, on, leur, on leur montre leur numéro d'ordre. Le premier, ce n'est pas ordre, le croissant. Le premier se met en première position, le deuxième là. Son nom, et puis le nombre de personnes et la personne enrôlée. C'est sur cette base-là que la personne devient un grand leader et qu'on le prend en tant, en, en tant que leader. Donc, sur cette liste, il y a 100 personnes. Il y a 100. OK? Moi, me voici ici. Je suis 93e. Le matin, au tout début, j'étais ici. Après, je suis monté 97e. Maintenant, je suis 93e. Et je vais monter encore, encore, encore, encore, encore. Donc, pour aussi lutter pour être sur la ligne des leaderboards pour que le, le drapeau de votre pays s'affiche comme chez moi. Le drapeau de mon pays s'affiche ici, orange, blanc, vert. <rire> OK? Et donc, je vais gravir les échelons pour venir jusqu'ici, jusqu'ici là arriver jusqu'ici à la tête ici aussi également. Dans trois mois, je serai parmi les cinq premiers ici. Et peut-être avant trois mois. Bien, ça, c'est une information importante. Maintenant, euh, on a fini avec ce point. Je vais vous montrer autre chose. Je vais faire ça d'abord. Si vous voulez voir votre, votre rang, d'abord, un bouton important, c'est le bouton... Euh, on appelle My Earning. Regardez là, mes gains. Je clique sur Mes gains et ce sera l'avant-dernier point que je vous montrerai. Sur la page Mes gains, la compagnie paye, prend en compte le paiement par semaine. Par exemple, moi, je suis venu le 18, donc le paiement qui a eu lieu hier, je ne suis pas pris en compte. Je ne suis pas pris en compte. Donc, du 11, le 11, c'est un, un samedi. Le samedi 11. Au vendredi 17, ça fait un mois, ça fait une semaine. Pardon, maintenant, moi je suis venu le 18. Dans ce que j'ai fait du 18 jusqu'à hier 24, ils n'ont pas pris ça. Ils sont c'est comme si maintenant il vient de faire une semaine. Or, ici ton travail de la première semaine est payé la semaine suivante. Donc moi, mon travail du 18 au 25 aujourd'hui, samedi, du, du, du je sais pas si c'est le, le le samedi, pardon, du samedi, du samedi 18 jusqu'à hier, vendredi 24. Ça sera payé la semaine prochaine. Donc, pour le moment, on m'a mis zéro. On ne m'a pas pris en compte. Mais vos commissions vont apparaître ici. Ils vont montrer quel type de commission vous avez reçu Tout cela sera affiché ici. C'est une page très importante. Le tableau Earning. Ici, on peut faire beaucoup de choses. On peut sélectionner le mode de paiement qu'on veut choisir. Voilà, Select your payment. Dès que vous avez votre back office, ok venez choisir L'option, si ceux qui veulent configurer leur compte avec BitPay, vous pouvez venir faire ici. Choisir l'option BitPay et sauvegarder. Bien. et Donc, ce, ça, c'est la première chose. Quand vous avez fait ça, ceux qui veulent transférer leur commission avant que ça ne vienne, parce que si vous ne faites pas transfert commission to credit wallet, vos commissions qui vont venir vont aller directement sur le compte principal de euh, BPI. Alors que si votre crédit n'est pas encore prêt, vous allez galérer. Hein. Est-ce que vous me comprenez Vous allez galérer si le crédit n'est pas encore approuvé, parce que vous avez choisi, vous avez fait passer vos commissions sur le crédit le, sur le BPI, alors qu'il n'est pas encore prêt. Alors moi, dans mon cas, j'ai choisi, je vous conseille de cliquer sur un transfert commission tout to crédit wallet. Pour dire que, parce qu'il y a les options, Alors, il y a trois options. On dit, je veux, on te demande, est-ce que tu veux, tu ne veux pas qu'aucune de tes commissions passe sur ton crédit-wallet? Ça, c'est une option. Il ne faut pas choisir ça si c'est le contraire que tu veux. Et si tu veux faire passer ton argent sur ton crédit-wallet, il ne faut pas sélectionner le bouton 1. Il ne faut pas sélectionner le, le bouton 2. Lui, il te dit, tu dis exactement que je veux. La quantité, quand des, par exemple, si moi, je sais que je vais avoir bientôt dollars dollars, puisque j'ai je suis à 45 abonnés. 45 abonnés multiplient par 25 dollars par personne, ça fait plus de 1000 dollars Donc, si je veux envoyer moins 500 sur le Crédit Wallet, je mets 500 et je coche. cest à -dire que dans mes 1000 dollars il va envoyer 500 dans le Crédit Wallet et 500 sur le côté BitPay. Mais si je ne veux même pas du tout que je veux que tout mon argent passe par Crédit Wallet pour qu'il puisse transférer entre mes amis et moi pour ne pas m'emmerder avec euh, euh, cette affaire de, de BitPay avec le euh, KYC, alors je sélectionne ça et je clique sur Save. Et quand je clique sur Save, lui il prend en compte, je clique sur Continue, il prend en compte que moi, tous mes paiements que je veux, je veux que ça passe par le crédit wallet. Et ça, il faut le faire avant le vendredi. Il faut le faire avant le vendredi. Donc, au plus tard, grand tard dans la semaine, le jeudi, vous devrez le faire. Toutes les commissions qui sont déjà payées, vous ne pouvez pas le faire. Et que ce sont les commissions futures que vous pouvez programmer à faire ça. Donc, dès que vous devenez membre, venez sur MyEarning et puis faites cela. Si vous ne le faites pas, que la semaine arrive vous ne pouvez plus changer. C'est déjà fait. OK? Bon. Maintenant, ils ont écrit la view, view Pay Plan Description. Tous les paiements que vous avez, hier, vous avez eu, vous pouvez normalement les voir ici. Enfin, tout le plan business, vous pouvez le voir ici, si vous voulez bien comprendre le plan business. OK? Ce n'est pas tous les paiements. Le plan business, comment ils payent les gens. Maintenant, je vais finir sur ce dernier point avant de montrer comment changer les informations de votre euh, compte. Euh, je vais cliquer sur ViewRank, qui veut dire quoi? Quel est mon grade actuel? Quel est mon grade actuel? ViewRank, je clique dessus. Alors, regardez chez moi ici. On dit actuellement mon grade. On me dit pour devenir, pour être euh, gold, si cette bande-là, quand on met en rôle Need for Gold, ça veut dire qu'actuellement, pour ce mois-ci, moi, je suis déjà gold parce que la bande verte a été totalement remplie. Pour devenir gold, on demande 30 personnes. Moi, je suis déjà à 45 personnes, donc il y a 15 personnes de plus, donc il y a largement dépassé ça. Donc, ma prochaine lutte, c'est pour devenir platinum, qui demande 100 personnes. Donc, j'ai fini avec gold, il me reste les deux derniers grades, platinum et diamant, en une semaine. Est que vous voyez? En dessous, on vous montre un peu vos filles avec leur grade et le nombre de filles qui sont, qui sont dans leur équipe. Vous voyez là? Et c'est comme ça que vous pouvez voir votre évolution dans le système. Bien, on revient sur la paille d'accueil. Toutefois, si vous voulez changer vos informations pour ceux qui sont de Mondial 1, pour qui Mondial 1 crée leur compte, euh, Mondial 1 ne pourra pas perdre le temps à remplir beaucoup de noms et prénoms là. Voilà. On va mettre, vous allez mettre votre prénom. Maintenant, après, rentrez dans vos back-office. Allez là. Cliquez sur Info. Pour aller dans vos back-office, cliquez sur Info. Voilà Info. Et ici, ce n'est pas profil, mais Info. Vous allez cliquer sur Change pour changer votre nom. Okay, C'est plus ça. On va me demander de changer mon nom. Je peux donc effacer ça et mettre le nom que je veux. Name. Vous mettez votre prénom avant votre nom. OK? Voilà. Moi, mon nom, je dois mettre Lambert avant de mettre Kwasi qui est le nom de famille. Faites la l'enregistrement, je suis save. Vous aurez fini. Ça, il y a plusieurs options. Il y a le mail aussi. Quand je suis info, il y a le mail, il y a tout. Vous pouvez changer tout. Mot de passe, vous pouvez changer. Je suis save et c'est fini. OK? Bien. Vous voulez aller sur la boutique, je suis ça, shop, et vous pourrez aller sur la boutique. Sur la boutique, il y a deux types de produits. Il y a deux types de prix. Il y a le prix pour les affiliés et le prix pour les non-affiliés. Quand vous avez payé 40 dollars, vous êtes un affilié. En fait, 40 dollars fait de vous un affilié qui a une réduction. Ceux qui ne sont pas des affiliés, eux, ne peuvent, ils payent le prix le plus cher. Donc, on peut s'inscrire ici sans rien payer. On est juste un affilié. C'est tout. Et l'affilié, c'est celui qui paye 40 dollars et c'est celui qui paye 10 dollars par mois. Et donc, je clique sur Order. Et là là ce produit-là, multivitaminé, si je veux vraiment l'avoir, je vais payer. Moi, je, en tant qu'affilié, je paye ça. Et eux, ils payent ça. Maintenant, la différence de prix entre 17,95 et 9,95, c'est sur ça qu'on va appliquer 50 pour me donner, moi, ma commission à moi. Donc, 17,95 moins 9,95, je crois que la différence, c'est euh, combien là? C'est 8 dollars, je crois. Les 8 dollars, moi, j'aurai 4 dollars sur ce produit. Si un de mes clients, mes affiliés, mes, mes, mes membres payent ce produit, est-ce que moi, je gagne comme commission? Même chose pour tous les produits que vous voyez là, c'est la même chose. est ce que vous voyez. Voilà, je peux l'ajouter dans mon panier. Allez là. Je l'ajoute dans mon panier. On me dit dans mon panier, si j'écris sur euh, Continue to Shop, alors on va me dire d'aller payer. OK? Et ici, j'ai des choses que je peux supprimer. Voilà, par exemple, je vais supprimer ça. Mm -hmm. Je viens de supprimer un. Et on me dit que pour payer ce truc-là, moi, je vais payer tel montant. Alors, je peux donc vider mon panier aussi à tout moment. Regardez, le panier est là en haut ici. Je clique sur mon panier. Euh, je peux dire que bon je peux augmenter ce que je veux acheter et je, ou bien je perds à la caisse ou bien je peux continuer mon paiement voilà donc voilà mesdames messieurs euh, check out c'est pour dire que je veux sortir pour les pays je vais m'arrêter là ok je crois que vous avoir donné assez de renseignements si vous voulez euh, avoir euh, d'autres renseignements il y a des boutons qui sont là que vous pouvez voir tous les souris de vos paiements par exemple moi j'ai payé mon, mon abonnement hier à voilà la dernière chose que je vais montrer, mesdames et messieurs, la dernière chose que je vais montrer, c'est euh, euh, pour quelqu'un qui n'est pas, euh, pas encore, qui n'est pas encore, qui n'a pas payé le compte annuel, comment lui, son membership, comment ça apparaît. Quand il clique sur membership, ça apparaît comment? Lui, on lui donne deux options. Soit il, il finit de payer l'année, soit il paye par mois. Je vais vous montrer ça maintenant. Il ne a pas de quelqu'un qui n'a pas payé l'année, qui a payé juste euh, un mois, l'affiliation, les frais d'affiliation et puis un mois d'abonnement. Okay. Regardez, je le recommande à se présenter son même échec. Le même de abonnement. On lui donne deux occasions, deux options, je vais dire. Bon, attends, je vais supprimer ce que j'ai mis dans le panier ici auparavant. Non, Ça, c'est autre chose. Okay. Regardez ici, on lui dit, il peut payer l'année. Et l'année, on lui demande de payer combien? On lui demande de payer 99,95 dollars. Bon, j'avais déjà pris un produit là. Donc, euh, tout ça, on peut annuler. On peut zéro. OK. Voilà, pour annuler ça. Donc, regardez là. On dit, il doit payer 99, donc il doit payer 100 dollars, presque. 100 dollars pour finir l'année. Donc, vous tous qui êtes rentrés déjà avec... Euh, 50 dollars. Si vous voulez terminer l'année, il vous reste juste à payer 100 dollars et l'année est terminée. Ça, c'est parce qu'on est dans ce mois et que vous avez déjà payé un an d'avance. Bien. donc un mois d'avance, pardon. Maintenant, s'il veut payer mois après mois, voilà le mois. Là, on n'est pas encore arrivé à la fin du mois. Au lieu de vider ce qui est dans le panier, on va supprimer ça. Parce qu'en fait, quand vous avez mis quelque chose dans le panier, pardon. donc, si il veut payer pour l'année, par, par mois, je clique sur ça. C'est comme si il vient de mettre un article dans le panier. Je vais cliquer sur « Checkout, OK. Alors que je viens en peine de payer. OK. Il me dit de confirmer que toutes mes informations sont correctes. Je vais faire ça. Et je vais cliquer sur place order. Il dit que tout ce qui est renseigné, c'est correct. Je dis oui, tout est correct. Le type de paiement, attention, le motif de paiement, attention, ce n'est pas cas de crédit. Mais c'est bien crypto-monnaie. Quand vous voulez payer par mois, sélectionnez d'abord ça. Je reviens sur l'opération. On était sur Mbash, je reviens là-dessus, je retiens ici. OK. Et je vais vider mon panier d'abord. On vous a appris à vider le panier pour vous qui êtes à Mondial 1. Hein, vous savez comment on vide un panier? Donc, je viens de vider le panier, mon panier a rien dedans. Donc, je vais payer la, la mensualité. La mensualité, on n'a pas besoin d'attendre la fin de mon pays. On peut payer encore et payer encore pour diminuer. Donc, pour ceux qui sont de Mondial 1, hein, quand on va faire votre environnement, on paye un mois encore, on paye deuxième mois. Alors, je mets dans mon panier comme ça. Je paye ça. Je fais check-out. On me dit de payer crypto-currency, je prends crypto-currency, que je prends en payer, et je confirme que ces informations sont correctes, et je clique sur PlaySolder. On me dit que je vais payer, je dis oui, je paye avec de la crypto-monnaie. Je paye avec quoi Avec euh, le TRON, UADT, pas TRON, ULT, TSC20, On appelle, qui est toute la blockchain de TRON, c'est pour ça qu'ils ont bien parlé de TRON, UADT qui est toute la blockchain de TRON, qui est le réseau TRON. Mais ça apparaît que c'est du tronc, c'est du TSE20. Je suis ça. Et je vais faire le règlement devant vous. Bon, c'est juste par mesure de pour, pour vous enseigner. Hein. Je vais dépenser pour vous enseigner, sinon c'est pour un de mes gars. Donc, je vais payer. Alors que je venais à peine de faire son inscription dans le mois, mais je vais payer d'avance encore. Donc, je suis copié et je vais payer maintenant. Je vais rentrer dans mon compte Tronlink pour payer. Donc, je vais copier, je vais le copier l'adresse, vous l'avez vu. Je dois payer le montant de 9,95 dollars. OK, pour son deuxième. Puisque en m'en récent, j'ai payé déjà le premier mois. Mais je vais anticiper. Et donc, je vais payer d'avance. Donc, je vais payer encore pour voir comment ça marche. C'est une expérience aussi. Hein, donc, j'ai au moins quelque chose ici. Euh, je crois que je peux payer ça sans problème. Donc, euh, je vais payer ça. Euh, donc, euh, 9.95 suivant, 9.95 suivant, euh, je fais le paiement. Voilà, je viens de faire mon paiement. Vous voilà voyez que je clique sur View Detail pour voir le H. Le paiement a été effectué sur l'adresse qui finit par 2W1, Voilà, 2.12.1, donc ça a été bien fait. J'attends quelques 3 à 5 secondes avant de cliquer sur Synth. Synth, ici. C'est très important de cliquer sur Synth. Je l'ai déjà expliqué dans mes tutoriels comment activer son compte. Donc, c'est la même chose au niveau du paiement. Suis sainte et il va m'envoyer ici. Il me dit c'est ici, on était avec un sur crypto. Il me ramène ici. Il dit de cliquer pour voir mon statut si ça a été payé. Si les 99, les 9,95 ont été bien payés, je clique sur ça pour checker mon statut. On dit quoi? Félicitations, le paiement a été bien fait. Auparavant, avant de faire le paiement, on me disait qu'il me restait 100 dollars, 99.95 dollars à payer, que j'ai dit que c'était presque 100 dollars. Alors, je vais aller dans mon back office, je vais continuer, pour voir, en cliquant sur le membership, combien de mois il me reste à payer, combien d'argent il me reste, est-ce que j'ai diminué mon argent? Je crois bien sûr que j'ai diminué mon argent, elle est là. bon je viens de payer ça et c'est pas si ils sont pris en compte s'ils décident de payer le encore de faire par exemple membership ils vont me demander de payer combien de montant bon on va attendre un peu peut-être j'attends demain pour voir est-ce que ce montant va changer parce qu'ils viennent de payer un mois d'avance ok voilà de toutes les façons je viens de vous montrer comment il faut payer quand votre date arrive ils ont dit ici que mon membership. Donc, chaque... Voilà. C'est ce que je vais vous montrer. Y a là. Regardez ici. On dit que moi, mon mois, dans mon chaque mois, je dois payer le 25 de chaque mois. vous voyez? Je dois payer le 25 de chaque mois. Donc, pour ceux qui sont membres de Mondial 1, lorsque vous prenez cette option, quand vous aurez crédité votre compte, vous aurez crédité votre compte, puisqu'ils vont créditer votre compte avec 20 dollars de plus. Donc, chaque mois, vous allez venir le 25 de votre date. Vous connaissez le 25, la date. Vous venez ici, que Membership. Et la date qu'ils ont mise ici, là, dans cette phrase qui est ici-là. Cette date-là, ça c'est une date. En anglais, quand on met TH, ça veut dire que c'est la date. 25 de chaque mois. Ou d'autres, ce sera le 30 de chaque mois. Ou d'autres, ce sera le 1er avril de chaque mois. Il faut payer chaque mois, chaque chaque mois, la date qu'ils ont mentionnée là. Et là, on n'a pas mis le. Bon, avril, ce n'est pas bien dit. Le, le, la date qu'ils ont mise là, là, on dit de chaque mois. On n'a pas dit de mois d'avril. Chaque mois, de payer ce montant. Ça, c'est chez moi. Mais vous, votre cas sera particulier. Chaque cas particulier. Et comme d'ailleurs commencé le 25, ça va expirer en 2025 à cette même date. Voyez un peu. Bien. Si vous payez un coup d'avance, ça va diminuer votre membership. Bien. Donc, je viens de vous montrer comment on le fait. On va sortir du compte. Avant de vous laisser, notez que on a payé, mais rien n'a changé ici. Ça veut dire que on aurait dû peut-être attendre le 25 avant de faire le paiement. Donc, le 25, certainement le montant là va changer. Parce qu'on a déjà payé. Et il prendra en compte comme si on a déjà payé. Et donc, le 25, on verra ce qui va, ce qui va, euh, ce qui lanciera. Mais attendez, respectez la date, à la date vous payez. Voilà. Et en faisant ça, vous ne serez pas exclu du système. Mesdames, Messieurs, c'est sur ce point que je vais vous laisser. Je crois avoir dit l'essentiel pour vous aider à réussir dans votre business. C'était Lambert Poissy de Mondiacon. Merci.